Eh bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui de retour, vous reconnaissez l'emblématique Silver Star derrière moi bien évidemment, on se retrouve sur le serveur Europa Park Minecraft pour une toute nouvelle vidéo, pour eh bien, la présentation finalement festive. Ah oh, oui oui oui je suis désolé La musique qui se lance tout seul Justement La saison festive de Noël Sur Europa Park À Europa Park dans la vraie vie bien sûr Mais à Europa Park Minecraft également Ça fait très plaisir Regardez la neige est là La neige est là Que sur le jeu en tout cas Mais euh Joyeux Noël Non mais ça fait super Plaisir Donc les gars on va un petit peu Découvrir... J'ai privatisé le serveur exprès hein, Donc il n'y a absolument personne sur le serveur J'ai privatisé Europa Park Pour pouvoir et eh bien me faire plaisir Alors du coup bien sûr Europa Park pour ceux qui ne connaissent Pas Europa Park Minecraft donc une reproduction euh, bah, Relativement fidèle vraiment à 75% Pour le moment du vrai parc d'attractions euh, Il manque euh, par exemple Une affiche ici avec euh, écrit M -colo En grand voilà je, je propose un petit peu Des idées pour, pour le serveur j'avais vu que là aussi Il y a une... Euh, une... voilà il n'y a pas d'affiche vous pouvez écrire Mcolo en grand, euh, ça, peut, ça peut rendre vraiment pas mal. Ils ont également reproduit Rolantica, du coup pour le coup. Et euh, ils ont refait euh, tout, euh, tout bien les menus. Hein, quand vous regardez euh, spectacle, animation, euh, vous avez le calendrier des événements. Tiens, bah ça c'est parfait. Oh là là voilà Et là on peut voir les, les événements Alors au moment où la vidéo sortira du 28 novembre au 4 décembre Et eh bah ben, c'est trop tard Voilà donc là c'est oublié ce qui est écrit Mais voilà comme ça vous pouvez voir Il y a vraiment des événements très régulièrement Vous voyez que moi euh, bien demain il y aura un nouvel événement à 20h Si je comprends bien euh, Donc les événements d'hiver N'hésitez pas à aller sur le serveur Vraiment je mettrai l'IP en description bien sûr euh, L'IP d'ailleurs qui doit être Voilà play.ep-minecraft.eu Donc vraiment n'hésitez pas Il y a des événements très régulièrement Surtout bah voilà avec la saison festive jeu... Enfin la, la saison hivernale ils ont tout redécoré en mode hiver Donc on est là pour découvrir ça les amis Moi ce qui me fait kiffer vraiment c'est que quand je vais sur leur Discord Pour regarder, tu vois tout le tous les salons de staff Qui sont blindés, ils sont tous connectés Ils sont en train de, de, de taffer euh, d'arrache-pied Donc voilà, oh c'est merveilleux C'est merveilleux Oh là là J'ai envie d'avoir une copine On va rester célibataire euh, Donc voilà un petit peu euh, C'est mignon par ici bien sûr Le premier bloc posé ça ne bouge pas Voilà Incroyable. Attends, on va faire euh, on va faire une photo à l'entrée du parc comme le font euh, tout le monde. J'adore One journey many destinations Et oui. On voyage à Europa-Park hein voyage et alors ils ont refait euh, c'est ce qui va m'intéresser un petit peu aussi euh, au delà de la déco parce qu'on est là vraiment pour se balader ils ont refait une attraction à savoir le bobslide si j'ai pas de bêtises enfin je sais que c'est ça mais est-ce que c'est le vrai nom du truc euh, moi j'appelle ça un bobslide euh, donc si c'est bien ça ils ont refait euh, ils ont refait et ils l'ont fait en mode hivernal tiens chérie, tu peux me prendre en photo s'il te plaît on, vient, on fait un selfie tous les deux regardez hop et là je me mets comme ça excusez moi je suis un un aigri euh... <rire> Hop là, Voilà petit screenshot qui est fait Magnifique euh, Voilà donc pareil ils ont refait les, les menus tout bien Alors t'as la boutique ici euh, Moi j'ai pas d'argent Et voilà quartier attraction tu vois tous les, tous les différents quartiers Et justement c'est le quartier suisse qui a été un petit peu refait Alors de toute façon c'est à l'entrée du parc donc on va y aller en se promenant On est là pour ça de toute façon Mais, euh, mais voilà c'est super super stylé Allez c'est parti bienvenue à moi Ah merci Ah, ah ouais Let's go Et on y est la place... la femme, c'est la... la... place principale. La place principale de l'entrée, bien sûr. C'est beau. Ah, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Oh là là. féerique, féerique total. Allez, on va un petit peu se promener. C'est vrai que, bah, de base, j'y suis allé euh, bah, qu'une fois à Europa -Park, Et puis, je suis même pas allé en, en, en saison hivernale, bien sûr. Mais ça doit être chiant, parce que les coasters, ils sont fermés quand il fait froid, du coup. C'est terrible, ça. Parce que je sais que, euh, par exemple, le Blue Fire... Euh, à peine il pleut, il est fermé. Alors, euh, j'ose même pas imaginer quoi y a du gel. <rire> voilà. C'est tout joli, c'est tout mignon, c'est incroyable. J'ai un peu peur, moi, pour les droits d'auteur, là, avec la musique. Absolument terrible. Euh, très bien. Très... Oh là là Oh, ça a changé Ouais, Je connais pas du. Ah, ouais, d'accord. Donc, ils ont fermé. Euh... Ils ont fermé, on peut pas aller là-bas. D'accord. Là, c'est là, là où il y a les, les, les madames avec la peluche. On a un sens de visite obligatoire. Est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie J'imagine que oui. Il hein. faut vraiment savoir qu'ils reproduisent de manière fidèle euh, Castro. Donc, euh, Ok, je sais pas où c'est que ça mène là-bas, mais je pense que c'est pour... Euh... Moi, moi, ça me fait peur. Je vais pas dans les endroits que je connais pas. <rire> je vais suivre les flèches, hein, ce sera très bien. Ok, d'accord. On a des boutiques, euh, j'imagine, euh, de type Noël qui ont été aménagées exprès pour l'occasion. Ah, parce que pour le coup... Euh... Pour le coup euh, c'est pas par là qu'on passe Là on a justement le, le grand euh, les, les bancs qui sont sur les côtés La grande place avec euh, Bonsoir je sais plus comment ça s'appelle Une fontaine bien sûr Voilà et là on peut aller là D'accord mais pourquoi ça a été fermé Ça a été fermé juste pour inciter les gens à passer devant les boutiques Tain, si eh, Les allemands ils perdent pas le nord quand même hein. Entre la place de parking à 50 balles <rire> Ah mais attendez il est là le... Pas du tout Pas du tout Bah du coup je suis perdu moi j'ai pas l'habitude de passer par là Je sais pas où on est et heureusement qu'on a la carte pour nous aider. Putain, ils, ont, ils ont également refait donc, toute la carte, évidemment, en version hiver. Avec euh, de l'eau gelée, du coup. Incroyable. Bon, on va... Euh, on va continuer de se promener. Ah oui, on est là, mais je comprends pas. Bah, ouais, parce qu'on a fait un détour, donc forcément, ça me ça me fait bugger. Là-bas, on a la maison de l'horreur, là, je crois. Si je, si je ne m'abuse. On a la maison de l'horreur qui doit être là-bas. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, la, elle est fermée, hein. Pour des raisons euh, somme toute évidentes euh, de Noël Je suis perdu, c'est même pas là où je croyais qu'on était en fait Parce que la boule elle est là Ah la... Oh oui la boule qui a été décorée du coup oh, Incroyable Incroyable Le moulin rouge Mais il est là le bobslide qui... Mais elle est où l'entrée Je sais plus où est l'entrée New winter achievement unlocked Entering the adventure oh. Hey hey hey hey tout le monde Je sais pas du tout où je suis, je ne sais pas du tout où je vais. What Mais je suis passé par la sortie, là Je suis vraiment passé par la sortie, là Non, mais c'est une blague Non, mais alors là... Il va falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Hein. Moi, j'ai... What the fuck Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, l'entrée, elle est là <rire> Mais tu sais que tu peux te perdre à Europa Park premier degré hein Moi Europa Park je suis sûr j'y vais tout seul, je suis perdu hein Vive le vent d'hiver Qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts Oh Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Mais c'est une blague, elle est là l'entrée Tout en soufflant les grands sapins verts Je vais péter mon crâne la, la, la, la, la, la. Et eh bien voilà ah c'était pas évident d'entrer. Ça c'est pas eu de droit ça je le sais. Euh... Schweizer, winterboban Pete, Bitchten, faites attention. Pas de problème, moi je fais toujours attention, surtout que ça glisse hein, finalement. Alice, euh, ça glisse, on est au pays des merveilles, ça tombe bien. Bravo Frankie. Euh, c'est par ici bien sûr. Voilà. Alors, Europa Park, temps d'attente closed. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que l'attraction est fermée là Attends parce qu'ils m'ont vendu le truc que comme quoi il a été rénové. Donc s'il est rénové et qu'en plus je viens de voir le ride operator. Donc pour les anglophobes ça veut dire l'opérateur du ride. Donc pour les anglophobes ça veut dire l'opérateur euh, du euh, coaster. Donc ça fonctionne. Ouais ça fonctionne. Merci monsieur. Merci madame pardon. Hate. Seven. Six. 5, 4, 3, 2, 1 La la la la la Ah Ça m'a serré les couilles. Let's go Donc il a été rénové. Hein. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait kiffer. La la la la la, la. Ça va, chérie Ouais, non, non, c'est moi qui est censé la prendre entre mes jambes. D'ailleurs, on est, on est d'accord que ça se fait à 2 Parce que là, il n'y a pas la place pour être à 2 je comprends pas, il y a pas la place pour être à deux. Ça a changé peut-être. Ça a peut-être changé. Regardez, c'est écrit France. Et c'est moi qui comprends rien ou quoi. en fait, je, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé au Papa je crois que tout a changé et que je, je suis juste débile en fait. Et je passe vraiment pour un, pour un bouffon. Euh, parce que c'est parce que plus, plus comme avant. Voilà, C'était mieux avant. <rire> je Allez, let's go. Il n'y a pas de musique, il rien. C'est bien dommage. Let's go. Ça va glisser, ça va glisser Allez, ça glisse Ouais On a la vue sur la boule, on a la vue sur le petit, la petite attraction à gauche que j'ai jamais fait. Voilà. La euh, grande tour, j'allais dire la tour infernale, pas du tout, c'est la tour panoramique ici Let's go! Ah oui, c'est comme ça, ça descend et ça monte. Je me souviens même plus du, du layout. Voilà, je parle un peu comme un coaster fan finalement. Hein. Euh, je suis un, je suis un coaster fan. donc Voilà pour le layout, hein, bien sûr, euh, avec le drop, hein, le right drop and now le left drop, hein, parce qu'il faut parler anglais hein, pour être un vrai coaster fan. Hein, tu peux pas dire ça en français. Euh, voilà, sinon, euh, voilà. Ouais, c'est super cool, c'est super cool, incroyable. Ah ouais, bah ils ont refait ça en mode de Noël. Par contre, du coup, je sais plus. La première fois que j'ai découvert leur. Euh, euh, bah le, le, le, le Bob Style, justement, sur le, sur le, sur le serveur. C'était avant qu'il fallait mettre la musique. Hein. C'est trop tard maintenant. Euh, bon, tu pouvais continuer quand même. Mais je ne sais plus si c'était. Euh, si si c'est peut-être mieux fait maintenant. J'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, là, évidemment, ça a été refait de manière hivernale. Ah Deutschland En fait, chaque wagon a un pays. Et moi, comme par hasard, j'ai le pays euh, de moi. Le meilleur pays du monde, bien sûr. La France. Allez, les bleus, bien sûr. Donc voilà D'accord, ok, je savais même pas que c'était comme ça, mais je pense que ça a changé les wagons aussi, parce que avant on pouvait être deux dedans, et là, j'ai pas l'impression qu'on peut être deux. Ça n'a rien à voir, moi, c'était déluge, moi, quand je l'ai fait, là, ça ressemble pas à déluge. Je suis un peu débile, hein, je pense. Bien sympa, bien sympa. C'est vrai qu'il est pas si fou que ça, ce truc, euh... Dans la vraie vie, je parle aussi, hein. Ah, chais, ça. Ah, chais. <rire> non, pardon, mais c'est parce que j'ai une prononciation de merde, alors ça me fait marrer. Euh... Mais euh, oui euh, en vrai c'est vrai que le, le bob Bobstite en vrai c'est pas le truc le plus fou du monde Je me souviens juste que c'était le tout premier coaster que j'avais fait Et forcément quand t'étais à deux et tout c'était ultra stylé quoi Je crois qu'il y a plein de trucs spéciaux, mais je les ai plus euh, en tête Et donc j'ai un petit peu l'air con De euh, toute façon euh, je suis tout seul mais je sais qu'il y a un truc il y a, il y a une patinoire je crois Non où il y a un truc de ski Je crois qu'il y a un truc de ski, euh, une école de ski Si je dis pas de bêtises il y a une école de ski Voilà Et euh, voilà ils ont fait ça sur le, sur le serveur Donc euh, donc pourquoi pas. Alors je sais pas où c'est, de toute façon je suis tout seul donc il euh, y aura pas hein, probablement, non, mais voilà. Il y a une école de ski si jamais ça vous intéresse. Parce qu'on peut peut-être voir l'école de ski. Vegan. Huh. Euh. <rire> euh... <rire> vive le vent! Vive le vent! Vive le vent d'hiver! Je <rire> suis en roue libre. Bon bah c'est bien. Hop! Ils pas le droit de s'asseoir, non mais c'est un scandale. Les, les, les bancs ils sont tellement froids, je peux même pas m'asseoir. Bon, bah, bah, en tout cas, voilà euh, un petit peu l'aperçu du, du serveur en version euh, hiver. Oh, j'avais jamais vu euh, ce flat ride. Ah oui, c'est un flat ride, hein, bien sûr, messieurs dames. Hein. Ah, oui, non mais bah, c'est sympa. Voilà, bah, J'espère que vous avez kiffé euh, cette petite vidéo, bien sûr. Le serveur est en description, les gars, en 1.16.5. N'hésitez pas vraiment. Euh, bah, ouais, moi je pense tout simplement que c'est fermé parce qu'il fait froid. En hiver, c'est pas ouvert. Voilà, ça re ça rejoint ce que je viens de dire dans la vraie vie c'est que ça doit être chiant, Europa Park, euh, en hiver. Sans déconner. Genre, ouais, c'est super chouette, euh, Noël, tout machin. Mais en fait, euh, bah, y a plus rien, tu peux plus rien faire. Tu payes 50 euh, balles le, le parking, euh, 100 balles l'entrée, euh, la consommation sur place. Et euh, tu, tu peux même pas faire de coaster. New Winter Achievement. Ouais, j'ai un nouvel achievement. Wesh C'est quoi ça Let's go Wouhouhou Trop N'oubliez ben. pas le pouce bleu encore, bravo à toute l'équipe bien sûr Et puis vraiment tout le staff euh, euh, qui, euh, qui sont à fond là, je les vois sur Discord comme dit, ils sont connectés tous ensemble, je me dis comment ils font pour s'écouter tous Ils sont beaucoup trop nombreux dans les salons, incroyable Allez je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas le pouce bleu, tout est en description, c'était Mkolo, ciao tout le monde